Je suis enseignante, euh, voilà, professeure des écoles. Cette année, je suis en classe de CM2. Euh, voilà, ça fait à peu près une, alors 15, ans, on va dire 15 ans que j'enseigne. J'ai enseigné de la petite section au CM2. Voilà, j'ai la chance d'avoir découvert les différents niveaux, d'avoir découvert aussi le multiniveau, puisque j'ai enseigné en, en, voilà, en cours simple, double, triple et, et quadruple. Voilà, j'ai enseigné en zone rurale, citadine, même en ZEP aussi. Et puis il y a quelques années, j'ai fait une formation pour être enseignante spécialisée. Donc euh, voilà, je ne me suis pas restée, euh, mais j'ai voilà, fait cette formation-là d'une année. Euh, donc c'était voilà, aussi très riche et très intéressant et ça, ça me sert, voilà, même si je ne suis plus enseignante spécialisée, ça me sert voilà, beaucoup au quotidien. Et puis j'ai été chef d'établissement pendant huit ans et donc là j'avais voilà, interrompu cette mission-là et que je viens de reprendre cette année. Donc j'ai la classe de CM2 dans une école de huit classes avec la direction de l'école. Alors en tant qu'enseignant, on est là pour, euh, pour transmettre les savoirs, transmettre euh, les compétences, donc la première mission c'est la, la transmission. Il y a transmission, il y a explicitation, c'est-à-dire qu'on est là aussi pour mettre du sens derrière, euh, voilà, derrière tout ça. On est là pour euh, expliquer aux enfants, leur donner les clés, pour qu'ils puissent voilà, entrer dans, dans les apprentissages et entrer dans les, les savoirs. Voilà, ça m'est arrivé d'arriver dans des équipes et d'avoir en face de moi des personnes, des enseignantes qui, sont, euh, qui ne sont pas du tout ouvertes d'esprit. Donc qui, qui peuvent vous tenir ce genre de, de propos. Euh, voilà, moi ça fait 25 ans que j'enseigne en classe de CM1 et, et ça fait 25 ans que je fais de la même façon. Ça fait 25 ans que j'ai les mêmes outils, 25 ans que j'ai les mêmes méthodes. Et des personnes qui sont réfractaires au changement. Donc euh, qui... qui pour lesquelles on a, beaucoup de mal à, enfin, on a beaucoup de mal à les envoyer en formation, parce qu'elles sont un peu dans le refus de ces formations-là, en, en, en disant qu'elles voilà, qu n'ont pas forcément besoin de ces formations. Donc voilà. Elles sont minoritaires, hein, bien sûr, mais, mais malgré tout, quand on se retrouve avec euh, des enseignants comme ça dans les équipes, euh, voilà, c'est vraiment, vraiment pas évident. Alors, je dirais la première, euh, la première valeur, c'est accueillir chaque élève. Prendre en compte chaque élève, euh, alors peut-être pas tant en tant qu'élève, mais aussi euh, dépasser ça et le prendre en compte en tant que personne. Travailler sur tout ce qui est en lien avec le vivre ensemble, qui, euh, qui va leur permettre justement d'être des... Enfin, Qu'on espère qu'il leur permettra de, de devenir des adultes épanouis euh, dans la société épanouie et responsable. Donc là, c'est pareil, ça passe par... Euh, euh, bah, toutes les valeurs qui sont liées au vivre ensemble, hein, le respect, la tolérance. Les parents, là, moi j'ai eu ma réunion de classe il y a, il y a peu de temps, donc c'est voilà, je vais m'appuyer sur ça. Euh, on essaye de leur présenter à la réunion de classe les outils, les méthodes qu'on va utiliser. Et puis même tout au long de l'année, de... de de, de vraiment leur euh, bon déjà les inviter à venir nous voir si jamais il y a, y a un souci, ça c'est voilà, évidemment la première chose, mais de leur expliquer comment on fonctionne. Et je, je leur disais voilà, euh, nous on est allés à l'école, mais ça a énormément évolué. Et donc euh, voilà, si, si jamais eux ils peuvent être en difficulté à la maison, voilà, tout de suite, tout de suite nous faire un retour. Parce qu'en tant que parents, on, on, voilà, on a un peu oublié, et bon c'est tout, voilà, tout à fait normal. Donc on est là aussi alors, pour donner les clés aux élèves, mais pour donner aussi les clés aux parents pour qu'ils aident les élèves. Voilà. Donc notre rôle, c'est l'accompagnement des élèves, mais c'est aussi l'accompagnement des parents. On parlait tout à l'heure du trio euh, voilà, enseignant. Parents, parents élèves euh, voilà je voudrais leur dire que eh bien, ce trio là il est extrêmement important et que la relation parents enseignants elle est extrêmement importante c'est vrai que des fois les, les parents n'osent pas voilà, n'osent pas venir nous voir, alors on est bien conscient que quand, quand on a un enfant, qu'il commence à aller à l'école, forcément ça nous renvoie à nous euh, voilà, notre propre passé et notre propre parcours scolaire. Et pour certaines familles, on le sait, ça, ça peut être très compliqué. Donc les, les parents se projettent parfois, euh, parfois à travers leur enfant et, et pour eux c'est compliqué. Les, les, euh, même je, je pense que les, le fait d'aller à l'école, ça peut être compliqué pour certaines familles, le fait de rencontrer un enseignant aussi. voilà Il faut que les parents ils aient bien en tête que euh, eh bien, nous aussi on a un parcours scolaire et, et c'est pas parce qu'on est enseignant que notre parcours n'a pas été aussi semé d'embûches et qu'on a aussi des fragilités, voilà on ne devient pas enseignant par hasard.